Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module calque de LibreOffice. Nous allons voir comment supprimer des valeurs supérieures à un seuil. Nous avons une plage de valeurs sur plusieurs colonnes. Nous voudrions supprimer toutes les valeurs supérieures à 10. Comment les trouver La commande édition recherchée ou et Rechercher Remplacer ne permet pas ce type de recherche. Une autre piste serait l'utilisation de filtres. 1 supérieur à 10 Ceci serait parfait pour une seule colonne mais pour plusieurs, comme dans notre exemple, cela ne convient pas Même si nous complétions le filtre sur toutes les colonnes avec l'opérateur et seules les lignes ne contenant que des valeurs supérieures à 10 seraient sélectionnées avec un OU, toutes les lignes seraient sélectionnées nous serions donc obligés de travailler colonne par colonne, ce qui peut vite devenir fastidieux quand il y en a beaucoup. Nous allons voir comment procéder avec une matrice et un copier-coller. Nous allons utiliser la formule égale si la plage de données est inférieure au seuil, donc 10. Dans ce cas, guillemets guillemets, texte vide. Sinon, un texte quelconque, par exemple ici sup, pour indiquer que la valeur est supérieure au seuil. Nous validons cette formule par contrôle majuscule entrée pour créer une formule matricielle. La formule teste chaque valeur de la plage. Si elle est inférieure à 10, elle renvoie un texte vide, sinon le texte choisi, en l'occurrence sup. Nous avons ainsi cartographié en quelque sorte la position des valeurs recherchées. J'applique une couleur d'arrière-plan pour faire ressortir cette plage sur la vidéo, mais ce n'est pas nécessaire pour le but recherché. Nous allons convertir cette matrice calculée en plage contenant des textes. Le copier, coller seulement texte n'est pas disponible puisqu'il s'agit d'une matrice qui est protégée. En revanche, sélectionner en incluant la ligne précédente permet de copier et coller seulement le texte. Avertissement que la plage contient déjà des données. Puis, nous pouvons vérifier que la plage ne contient plus de formule. Recopier cette plage que nous allons coller sur la plage d'origine par édition collage spécial. Ne garder que nombre. et cocher l'option « Ignorer les cellules vides ». En résumé, nous avons utilisé une formule matricielle pour cartographier. Cette plage calculée a ensuite été transformée en texte, puis collée sur la plage d'origine en ignorant les cellules vides.